Bienvenue à tous pour ces 20 ans d'action ardente pour la justice. Euh, je voudrais commencer la session et avant de commencer, je veux vous rappeler que je suis ici dans la droite. Alors, nous sommes ici, là où je me tiens, ça, nous reconnaissons leur présence hein, et l'autorité de cette euh, terre où je me tiens et nous leur donnons tout le crédit euh, et à travers ce territoire, je, je, je reconnais tous les peuples autochtones et aussi toutes les nations qui sont ici présentes sur ce forum et nous, nous en sommes très d'honorer les forces, la connaissance et nous reconnaissons et, la, le, et le respect pour cette terre. Et nous sommes ici juste pour renforcer nos relations et aussi à cette terre qui nous offre c'était l'espace la discussion. Alors, bienvenue au Rassemblement de Carros, un temps d'action ardente pour la justice et d'esprit. Nous sommes très heureux de vous 20... voir ici avec nous pour que vous puissiez porter les témoignages du de, de travail que vous faites dans vos communautés perspectives. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette session d'ouverture. Mais ce ne sera pas la première session. Nous avons commencé cette nous avons commencé ce rassemblement depuis dimanche dernier, où nous avons, avec le thème, nous sommes inarrêtables. On a fait, il y a eu d'actions. On a fait des actions de justice dans un esprit très calme. Si vous pouvez aussi rejoindre cette action-là pour signer des pétitions, ça a été un événement qui qui avait qui avait un événement planétaire hein, que beaucoup de pays nous ont rejoints alors pour que nous puissions continuer cette session je vais donc Et faire appel exactement. à, à Aïcha, c'est notre nouveau directeur d'acteurs de carros qui nous a rejoint depuis mai dernier maintenant c'est votre ça vous l'autre à vous, vous l'opportunité de le rencontrer alors Aïcha va donc euh, diriger cette session, ces trois sessions. Alors, je vous donne la parole, Aïcha. And, and morning, Merci, Chanel. Et, euh, Chanel et je vous à vous dire euh, la bienvenue et à cette célébration des 20 ans d'Action Ardente de Justice. Donc, nous allons commencer cette célébration. Alors, avec, on va reconnaître euh, nos... On va reconnaître nos, nos, nos, nos anciens, nos ancêtres de cette terre. Eux, Babreba, était ici et a facilité à plus de 120 exercices, à plus de 120 exercices dans des différentes groupes et organisations. Et elle a servi pendant plusieurs années et elle était aussi un grand coach. Il a aussi été il a aussi rendu un service dans la fonction publique du Canada et dans plusieurs organisations à travers le monde. Elle a voyagé à travers le Canada et avec le ministère, le département de la justice du Canada et aussi a travaillé sur la question de la femme et son travail a inspiré beaucoup de gens et a autorisé beaucoup de femmes et surtout les jeunes. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Euh Barbara, merci beaucoup et quelle façon de, de commencer la journée et. Je suis très fier, mon nom est Barbara, j'ai je, je, je, été né dans le, le département j'ai cité et euh, congratulations et félicitations à Caros et pour ce travail euh, magnifique et à ces gens qui sont trop magnifiques. Il y a dix ans de cela, moi, j'ai été avec vous, je suis toujours avec vous et certainement, vous m'avez inspiré pour devenir un être humain in exceptionnel et je suis toujours très étonné avec le travail que vous faites et la que les gens et ce que le travail le travail de carrosse qui fait sur le champ sur le terrain et euh, maintenant, nous, maintenant nous sommes à la fin de d'une d'une cérémonie et, euh, de vous savez que Pour nous, on a une tradition qui représente l'espoir, la communauté, et cela représente également euh, ce qui doit être à venir. Et vous savez, euh, vous savez que le... Ce n'est pas juste la température, d'eau qui doit être juste... Euh, c'est aussi euh, les hommes et les femmes qui se rassemblent pour euh, la croissance euh, de, de cette activité spirituelle et aussi nourrir euh, beaucoup de gens pendant cet exercice. Et la fondation, donc, est très importante. Mais cela est. Et, et ça, c'est cette façon que nous nous adoptons de. De, de, en vivant cette eau qui est fraîche. Alors, vous savez que cette fondation, c est, elle est très importante pour la croissance. Et euh, c'est juste comme la justice, c'est juste comme euh, le changement, c'est juste comme pour euh, des meilleures chances à venir. Nous avons c'est une fondation qui est très importante. À moi, Kairos est défis et la définition même de ça, de créer une très bonne fondation solide, pas juste pour elle-même et aussi pour les gens à travers le monde. Et aussi au Canada, partout dans le monde, partout dans le monde. Et, et ça, ça c'est... Être à la. Ça, ça c'est s'adapter à l'évolution du monde. Ça, c'est être puissant. Ça, c'est autonomiser les gens, créer le changement et aussi les meilleurs temps à venir. Alors, pour que cet exercice de traitement, pour que ça commence, je sais que Carlos a travaillé très important, mais il y a, il y a aussi beaucoup de choses que nous devons faire et je pense que. Euh, il y a beaucoup de jours de cela, quand des gens m'ont appelé, ils m'ont dit, il n'y a pas de base, il n'y a pas de base. c'est pas aussi mauvais que de faire ce que vous faites, mais euh, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas pas mon histoire et ils ne savent pas l'histoire des de milliers de gens ici sur cette terre et aussi à travers le monde. Il y a beaucoup d'injustices qui sont en train de faire entre les femmes et les hommes sur, sur une base journalière. Et lorsque nous faisons des injustices contre notre terre ou encore nous faisons des injustices entre les, les, d'autres êtres humains, et c'est important de nous de dénoncer ces violences-là, ces injustices de la part de ces gens-là et être la voix des sans-voix. Et aussi de la part de nous, parce que nous avons des beaux jours devant nous. Nous avons besoin que nos arrières, arrières petits-enfants puissent avoir le minimum de ce que nous bénéficions aujourd'hui. Et c'est de la même façon que nos grands arrières, arrières-parents, en réussir. Alors, ceci doit changer. Et pour cela, il faut qu'on travaille main dans la main. Alors, Kairos, une fois de plus, je suis très fier d'être ici et faire partie de cette communauté pour les dix dernières années. Et je pense que je veux rester ici dix ans de plus. Je vais je vais donc commencer cette journée avec une action de grâce, une prière d'action de grâce. Et c'est une prière d'action de grâce pour dire que nous sommes juste reconnaissants comme nous avons des nouvelles personnes sur notre plateforme. Oui. Et pour nous, les gens indigènes, des peuples autochtones, nous entretenons la terre, nous donnons, toujours, nous donnons toujours crédit ou nous sommes toujours reconnaissants à la terre qui nous donne tout ce que nous bénéficions aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, je dis, euh, Kairos, merci d'avoir venu dans notre vie et la force que, ils ont, que Dieu leur apporte, accorde la force dont ils ont besoin pour continuer le travail qu'ils font à travers le monde, pour améliorer la vie des êtres humains à travers le monde. Et je prie pour toute personne qui est ici présente pour apprendre avec nous, pour partager avec nous, pour que les bons changements puissent se faire. Alors, je suis très reconnaissant pour nos petits-fils qui ont partagé leur euh, témoignage à notre cérémonie euh, traditionnelle de Tremoune. Et je suis également reconnaissante à notre euh, terre-mère qui nous euh, approvisionne de tout ce dont nous avons besoin et aussi pour euh, l'amour de l'eau que notre euh, mère-terre nous, nous donne toujours. À tout le monde, à toutes les plantes, à toutes les arbres ici et partout d'ailleurs sur cette terre, je suis reconnaissant à nos sœurs qui a créé un bon sentier pour que nous puissions suivre ce modèle-là, aussi à la génération de nos sœurs et ancêtres pour que nous puissions avoir une bonne plateforme. Moi, je suis très reconnaissante également pour des gens qui sont là pour la bonne justice, qui ont eu un bon respect pour notre terre-mère, donc la Terre. Et je demande à la, au Créateur de toucher le cœur de chacun de nous ici. Chacune. Chacun de nous pour que nous puissions être capables pour avoir la responsabilité, avoir le respect autrui de toute euh, créature et la créativité qui est ici sur Terre. Et je prie que chacun de nous puisse bénéficier de cette euh, bonne audition, de comprendre cette session et aussi pour la génération à venir. Et je dis shalom donc à tout le monde. Merci, Vabwa, c'était très euh, remarquable, vraiment, quelle bonne façon de commander, de, de, de commencer une session. Merci beaucoup, vraiment, merci infiniment. Je, alors, nous allons nous allons nous appuyer au commencement de notre 20e 20, 20, année d'anniversaire. Nous sommes en train de prendre le temps ici pour célébrer tout ce que nous avons accompli. Et aussi, il y a une attention derrière ces trois jours que nous devons donner l'opportunité à notre formation faire attention de, de, et aussi d'avoir une vision pour l'espoir et aussi prendre soin pour le demain. Je vais prendre ce moment-là pour... Euh, pour connaître le travail du personnel de Kairos et aussi les gens qui sont venus sur cette plateforme pour nous écouter et à participer à cette réunion. Et ce qui sont Alors. Et je salue le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, juste pour apporter la vie et la vision de Kairos. Ça, c'est vraiment remarquable. Vous avez, vous étiez en train de planifier et vous avez jusqu'à ce jour-là, si ce, ceci est une réalité, est que vous allez faire du bon travail. Donc, merci à vous, le staff de Kairos. Alors, à nous-mêmes ici à Kairos, le temps et l'accomplissement pour les actes cruciaux que nous avons. Alors, le but de ces trois jours-là, c'est pour prendre ce. À ce moment-là, amener ça dans, dans un autre niveau de confiance, de courage et pour, pour, aussi, pour aussi un bon avenir à, à des activités que nous ferons à, à l'avenir. Et maintenant, là, c'est notre première session des 20e anniversaire de Carlos. Et ça, c'est aussi pour dire comment nous avons commencé jusqu'aujourd'hui. On va vous présenter pendant euh, très bientôt, donc pas très longtemps, euh, les panélistes qui vont animer cette session et un peu plus tard, nous allons deux ateliers, euh, euh, l'égalité de des droits, l'égalité d'opportunités et de justice. Et aussi, pendant ces moments avec saint histoire et carosse, on aura beaucoup à faire et demain, nous allons nous focaliser sur. Je sais que vous avez tous le programme ici. Donc, nous aurons notre réunion. Demain, nous aurons le programme Les femmes de courage et on aura aussi un atelier de renforcement de capacité et dans l'après-midi, nous aurons aussi euh, un autre atelier qui sera dirigé par les membres de, de Carlos. Et le, le dernier jour, nous allons juste établir notre plan sur comment nous allons avancer, où est-ce que, qu'est-ce que nous voulons attendre. Donc, on va donc euh, introduire cet atelier-là, euh, les femmes de paix et de sécurité, pour un changement soutenable ou durable. On aura aussi des réunions virtuelles chaque soir. Donc, malheureusement, les, les enregistrements à, cette, à ces ateliers là sont déjà terminés. Et je... C'est pour ça qu'au sortir de ces sessions-là, vous serez rempli d'amour, rempli de compassion et très renforcé dans tout ce que vous faites avec les habitudes normales. Et on va donc se focaliser sur ce que, parce que ça n'a jamais été assez pour nous, de partager nos expériences, on sait qu'on a beaucoup à se dire, beaucoup à donner. On sait qu'on doit inspirer les autres. C'est un moment pour être encouragé, c'est un moment pour être illuminé, c'est un moment pour nous être, pour appuyer les uns les autres. Donc, on va donc euh, travailler ensemble, mettre dans la main, on, dans ce sens-là, pour que quand nous rassemblons comme ça, à chacun de nous puisse... Euh vous puissiez venir ici pour avoir ces buts et objectifs de la vie, ou encore pour Carros puisse être résolu. Nous aurons, nous aurons sortir de cette réunion, de ce rassemblement là, nous allons sortir. Nous allons pas sortir avec bras mais nous allons sortir avec quelque chose d'accompli. Et pour ces e années de célébration de Carros, je vous dis merci. Sur ce, je vous dis merci d'être venu célébrer avec nous. En ce moment là, je me arrête donc vous présenter Andriana qui, elle est là, Andriana qui est là, c'est, elle est, elle est artiste, elle est artiste, euh, elle est artiste dans la communication, alors Carlos est très heureux d'avoir euh, Andriana avec nous. Elle était aussi avec nous pendant notre rassemblement de l'année dernière. Adriana, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Euh, bonjour à tout le monde. OK. Je. Donc, je viens du territoire très sacré. Aussi à Colessie. Et je viens de la Colombie. Je suis très content d'être ici et faire partie de cette célébration, écouter les histoires, les différentes histoires qui va, vont, qui vont me changer. Et aussi dans les sessions à venir, je serai là en train d'écouter le dialogue et tout le reste. De Alors, moi, je, vais, je pense que cette réunion est une façon de capturer l'attention des énergies de l'espace et aussi penser à l'avenir. Et euh, très bientôt, là, je vais éteindre ma caméra pour que vous puissiez être capable de voir le travail que je fais en tant qu'artiste, parce que... Si vous voulez voir mon travail de façon plus large sur votre écran, vous pouvez aller dans les paramètres et vous aurez une option de, de de zoomer donc les images et vous aurez la possibilité donc de voir mon travail de façon très grandiose en image. Maintenant, regardez. Je vous remercie de regarder mon travail. Alors, j'aimerais vous présenter Emily, qui sera notre modérateur. Elle est ministre à la à, elle est ministre à l'Église de Canada. Elle est elle, elle sert dans un mouvement et en... En 2019, elle est venue également participer à Kairos, à un des de rassemblements, et nous sommes très contents de l'avoir avec nous en cette 20e anniversaire de célébration de Kairos. Bonjour à toi, Amélie, et nous sommes contents de t'avoir. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très content, je vous rejoins. Je suis dans un territoire des peuples traditionnels et... J'aimerais vous souhaiter la bienvenue et merci d'être ici et je suis très content d'être ici. Le terme de notre, notre session est d'où nous venons, les panélistes et les, les intervenants et les personnes autochtones. Et tout ce que nous avons fait dans Carros, on va offrir leurs réflexions, ce qui a... Donc, euh, fait de Carlos quel aujourd'hui de cette organisation. Je suis très content d'être ici, tout comme tout, tout le monde ici. Je ne peux pas me rappeler quand est-ce que j'ai été présenté à Carlos et quand est-ce que j'ai été. Je me suis impliqué. Je pense que c'est en 2012. Je, je, je. Euh, à chaque fois que j'entendais ce, ce nom de Carlos là, je voulais vraiment m'impliquer, euh, être partenaire. Alors. Je sais que les institutions sociales sont là partout, mais donc, je... il, y a, il y a une campagne où j'avais un, un autocollant, donc j'ai mis sur euh, ma d'eau juste pour montrer mon engagement à travers Kairos. Et Alors, je suis très content d'être ici. Et à ce temps-là pour la réflexion et puis partager comment ça a commencé, je voudrais donc présenter notre premier panéliste qui, qui est notre conférencier, qui est Yvonne, qui est, qui est présidente d'une organisation et l'une des organisations. Elle est aussi activiste du changement de climat. Et elle est aussi activiste pour lutter contre l'industrialisation du pétrole et la servi dans plusieurs organisations. Alors je te dis, je te souhaite la bienvenue, Yvonne. Merci beaucoup, Émilie. Euh, pour, je vais parler donc en espagnol. Je sais pas si je dois, do je ne sais pas si je dois donner. Euh, euh, Émilie, je peux continuer, Émilie? Alors, euh, premièrement, je voudrais euh, remercier Caros et euh, et tous nos, nos amis et partenaires ici euh, d'avoir donné l'opportunité de faire partie de cette conversation, ou cette dialogue très important. C'est vraiment important aussi euh, parce que nous sommes ici pour le change des idées, mais c'est aussi important parce que c'est l'anniversaire d'une organisation qui est, autre, qui est autre que Caros pour les actions écologiques et aussi pour notre organisation à travers le monde, qui joue un rôle très important dans la solidarité et de, du travail ensemble. Je m'aimerais de ce pas dire Bonjour et salutations à tout le monde qui est ici présent, à tout le monde qui travaille pour Kairos et nous avons été capables de travailler ensemble pendant 20 ans, 20 grandes années. Et c'est très intéressant comme situation parce que moi je suis de l'Équateur, notre organisation action écologique. Dans notre organisation, nous, nous, nous ne comprenons pas seulement la situation elle-même, mais malheureusement avec Caro, c'est l'opposé. Ils ont toujours été chez ils ont été très intimes, c'est une relation très amicale que nous avons entretenue et tout ce que nous avons pu réaliser dans le passé jusqu'à ce jour. J'aimerais de ce pas d'encore congratuler ou encore féliciter Carlos de ces 20 ans d'années derrière de travail inimaginable. Et c'est très important que nous puissions rappeler de notre sœur Lodja Incanta, Elle était une sœur qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années. Et nous, lui, nous elle, elle nous manque beaucoup. Elle nous manque beaucoup, cette sœur-là, qui était dévouée dans son travail. Et je pense que ma voix est en train de faire écho de sa voix pour dire salutations à tous nos sœurs et nos frères qui nous ont rejoints à travers le monde. Et à ce moment, pendant ces instants-là, d'ailleurs, J'aimerais donc euh, me rappeler les trois points très importants, euh, les moments avec les, les moments que j'ai travaillé avec Aaron. C'est juste pas. Il nous montre comment nous avons été capables de créer le changement, le changement dans l'organisation même, mais aussi dans cette. Mais d'avoir créé un monde meilleur, à la fois pour les gens, pour les animaux, pour la terre, la terre. Donc, on va se rappeler de l'action écologique en 2003, il y, a, il y a 10 ans avant de cela, à même, nous avons nous avons publié un petit livre, et dans ce livre, nous avons intitulé un livre très important, d'ailleurs. Et ce livre ce livre a été intitulé plus de distractions et avec alors nous avons ce, ce, ce livre ce livre est sorti en 2003 et était très important à ce moment là très important parce que action écologique même action écologique même à travaillait euh, Et, et nous avons travaillé, c'était très symbolique que Kairos, de, à partir du Canada, est venu, est venu en collaboration avec nous pour travailler dans cette idée. Donc, nous ne pouvons pas croire que les pays industrialisés, dans son cas, donc le Canada, était un pays qui, qui avait à cœur qui avait, à cœur des pays, euh, qui avait à cœur des pays du Sud, c'était il y a 19 ans de cela, et c'était vraiment un moment très important. Donc, j'aimerais aussi euh, euh, me rappeler des gens nom. De ça n'aurait pu être possible sans la présence de ce monsieur-là, de travailler ensemble. Ton aide a été très cruciale, très importante. Je sais aussi que vous tous, il vous manque à vous tous ce monsieur, Brave qui a travaillé avec nous, il a été, il y a eu aussi un autre moment très important que je voudrais rappeler ici quand Kairos nous a invités à Action écologique à partir de, de, de notre local à Ecuador pour venir nous rencontrer à notre QG et je me rappelle encore l'un des événements qui a eu lieu au Canada Ils avaient un slogan donc gardez le pétrole dans ses gisements sous la terre. Ça, ça c'est à, à, à leur, sous leur demande. Si vous voulez, vous si vous voulez penser dans un monde réel, un monde meilleur, pas seulement pour laisser le pétrole dans son côté, mais aussi euh, au, au, dans le nord et dans ce, sur ce point-là que nous avons, euh, à ce moment-là, nous avons donc euh, mené notre euh, campagne. Euh, et il y avait un document que nous avons euh, rédigé ensemble sur euh, le dioxyde de carbone et là encore, nous avons parlé c'est un projet de Procaro. C'était un moment très important pour nous. Et à ce moment-là, nous pouvons voir euh, que la, euh, le, le, projet, le, le projet des pays du Sud, euh, les projets des pays du Sud ont été appuyés par les projets des pays du Nord. Et, ça, et, et, et, et ils, ont, ils se sont alignés avec nous sur ce travail-là. À ce moment-là, et aussi pour les années à venir, nous étions très inquiets. Nous étions inquiets au Canada. Comment est-ce que vous pouvez, vous êtes en train de souffrir avec le gouvernement qui, qui, qui, est, qui est en train de banaliser certains droits des, des acteurs de la société civile? Je sais que vous étiez en train de souffrir avec vous êtes en train de vous combattre avec votre gouvernement canadien. Et c'est quelqu'un, c'est quelque chose que nous puissions aussi, nous devons aussi vous appuyer, mais donc ces problèmes-là n'étaient ne, ne, ne, pas présents que dans les pays du Sud, mais également chez vous aussi au Nord. Rappelez-vous de l'assertion que Carlos était en train de traverser il y a longtemps, et il y a plusieurs rassemblements, plusieurs actions de justice que nous avons, plusieurs travaux que nous avons emmenés sur le terrain. Il y a dix ans de cela, une des contributions la plus importante que nous étions capables de faire, c'était donc euh, en accord avec le, les femmes et l'extra. Et, et je, je me rappelle en juillet de 2019, Gloria, elle a été très délicate. Elle a été donc invitée à Carros pour, pour, pour, euh, pour parler à une réunion euh, au Canada sur les droits de l'homme. Et à chaque fois, elle, a été, euh, euh, euh, elle avait peur même de, de, de, de, de tousser pendant qu'elle parlait. Elle était en train de partager l'histoire d'une un, femme euh, en Équateur. Et elle était donc capable d'analyser l'exercice le, le, qui a été mis en place et ça, c'est comment elle a été capable de travailler avec les gens de Carros et aussi de penser à la possibilité et ça c'est comme c'est de cette façon que c'est de cette façon que ils étaient, euh, nous étions capables de alors tous ces échanges tous ces échanges qu'elle a été euh, qu elle a partagé tous ces échanges ont été euh, qu'elle a fait les les sœurs de de Carole, nous, nous, nous sommes venus nous visiter pour voir les endroits qui ont été euh, euh, affectés par, euh, le, le, par, par la production pétrolière, les gisements. Donc, les changements entre euh, des missions des, des nationales pétrolières dans le sud et dans le nord, ces échanges ont été très puissants. Ça nous a également aidés pour euh, mettre en place une action très forte et de dénoncer entre ces deux pays là, nous avons travaillé donc avec Carlos main dans la main. C'est pas seulement une coopération de manière internationale, mais exclusivement Carlos pour nous a été une organisation sœur avec qui nous travaillons. Nous avons été capables de travailler main dans la main côté côte à côte et et je suis très très sûr que ceci va continuer dans les 20 ans, pour les 20 années à venir. Et comme on l'a dit, Kairos sera toujours là et nous serons toujours aussi pour Kairos pour travailler ensemble pour les deux organisations. Et merci et félicitations à Kairos pour le mémoire à, et le à mémoire de notre sœur Gloria et notre frère John de l'Action écologique. Je pense qu'ils sont ici présents. Merci beaucoup. Merci, merci Yvonne d'avoir partagé cette histoire très, très passionnante et les, les expériences de Cairo. J'aimerais donc euh, euh, présenter notre, notre conférencier, elle est membre elle est aussi sœur de Saint Joseph. Elle a travaillé dans dans un office d'action et justice depuis 88. Et cette cette organisation travaille main dans la main avec les les les les, les, les autochtones de Canada. Et elle a été très engagée dans ce travail là. Et je maintenant donc euh, C'était la bienvenue à, à notre comme notre prochaine conférencière. J'aimerais que vous puissiez activer votre micro. Merci, Émilie. Je, je vous parle euh, depuis le territoire de Makwe et mon esprit est avec euh, ces peuples et ces terres. Et ma mère est, est de cette terre-là. Je suis très honoré et très contente pour faire partie de ce 20e, 20e anniversaire et cette célébration. C'est juste pour qu'on puisse se communier ensemble, se reconnecter avec des gens que j'ai pas vu pendant longtemps. C'est très très merveilleux de voir ces visages-là. Alors, pour commencer, donc je je je mes pensées et mes pensées mes expériences euh, avec euh, Kairos ça a été un voyage un voyage euh, dans euh, un voyage de 20 de 20 ans et c'est c'est c'est ce travail de 20 ans -là est très significatif pour moi à comme j'ai été impliqué euh, à, à, avec Kairos donc euh, je vous parle en tant que une personne autochtone et qui a travaillé également avec Carlos et j'ai aussi je sais aussi que Carlos a été impliqué avec les peuples indigènes c'est pas seulement euh, un voyage mais c'est c'est quelque chose une expérience de foi que nous avons euh, tout, tous, tous ensemble expérimenté dans nos collaborations alors, que dans notre action œcuménique, de façon très œcuménique, je vais dire que en tant que membre de la foi, il y a, il y, a, il y avait un rassemblement en, en, en 2011. J'ai eu l'opportunité d'être invité. L'une des choses qui a été dégagée, c'était un symbole. Il y avait, il y a un, il y a un préliminaire qui a eu lieu. Il y avait un symbole, donc, euh, donc nous devrons aller chercher ce symbole-là pendant ce pèlerinage-là. Et, et donc l'exercice était d'aller chercher ce symbole très important-là. Et si vous trouvez ce, ce symbole-là, vous allez avoir beaucoup de choses. Et en d'autres termes, ça aussi, c'est l'une des façons que cette. Euh, euh, euh, cette, cette, cette collaboration avec Carlos a été, je pourrais dire, c'était eu des impacts quand on a travaillé ensemble. Il y a eu euh, dans la foi, dans l'espoir, dans la confiance. Et certainement, c'est ce que tout le monde ici a pu expérimenter. Alors, euh, j'en je, déduis qu'en faisant ici, je verrai. Donc, euh, c'est un appel pour souhaiter la bienvenue aux étrangers. J'étais en train d'y penser et du coup, j'étais en train de, de, de me projeter dans le passé. Et on a commencé avec une coalition, une, une, une, quelques dizaines de coalitions, et l'une des coalitions qu'on a fait. Je me rappelle lorsque ça a été établi, il y avait une question qui était toujours dans, dans, dans le cœur de, de, de staff, c'était de ne pas se rappeler des 11 coalitions qui nous avaient et laissé. Donc, c'était. Euh, c'était. Donc, la coopération qu'on a eu avec ces onze coalitions là, c'était c'est Donc, la priorité a été, on avait six priorités à établir avec l'équipe de la communication et je me rappelle, à, tra à travers, sur 20 ans, nous avons eu beaucoup de respect au sein de notre équipe et, et nous avons toujours ces cinq différents types priorités qui rassemble donc le travail, qui définit le travail de Kairos. Alors, ces priorités, nous, avons, nous les avons renommées et restructurées, mais le ministère de Kairos reste le même, l'esprit le, de travail reste le même. Et dans ces 20 ans-là, dans ce pèlerinage que, nous avons, que nous, nous avons eu les 20 dernières années, c'était chercher les disciples et l'une des, des choses entre, tout à, entre 2001 et 2002, j'ai été euh, invité à un autre, au nouveau staff de Carros et il m'a invité pour aller à l'office de Carros pour faire une présentation sur une différente forme de spiritualité. Et pour que vous pu puissiez aussi avoir des connaissances là-dessus. Et je voulais apprendre plus. Alors. Et de là, ma. ma, ma mon expérience a changé. La reconnaissance, et jusqu'ici, jusqu c'est. Cette expérience-là qui m'a. Quand cette association a été établie, euh, la première. Euh, mon travail avec euh, Kairos, il y a plusieurs fois, je, je, je me sentais Donc, je me disais qu'il y a d'autres organisations ailleurs de Toronto qui étaient comme marg marginalisées. Et je me suis dit que c'était nécessaire qu'on puisse restructurer l'organisation euh, parce que ça se passait de façon trop centralisée. Alors, j'ai... Après, plus tard, j'ai compris que ça n'a pas été... Cette ces n'ont pas été marginalisées. Et... Alors... Euh... Dans l'une de nos structures que nous avons euh, donc mises en place, on a fait une coalition pour les droits de l'homme et ce cercle même de, de réflexion a été devenue, est devenu très important. Alors, entre 2001 et 2011, on engagé euh, à travers euh, les acteurs de la société civile dans le territoire de, avec le groupe de Kairos et pendant ce moment-là, il y a FBI qui est venu pour euh, no notre réunion des acteurs de la société civile, et ceci a créé, a fait, a fait créer une prise de conscience entre nous des besoins, nous avons, euh, des besoins que nous avions, et aussi ça c'est juste euh, l'une des histoires comment le Canada a été euh, développé. C'est notre histoire et, et je, je reconnais également que et pendant ce temps là, entre 2005 et 2006, il y avait une campagne que nous avons lancée pour donner un, un, un, un cadeau discret. Et en 2010 et 2011, il y avait une autre campagne sur la vie, la terre et la justice pour un bon avenir. Moi, je pense que les signes sont là que Carlos a été engagé purement avec les peuples indigènes ou les peuples autochtones. Et ça, ça une... c'est comme ça qu'on a avancé sur, sur plusieurs années. Et pour moi, l'un des moments les plus significatifs dans la coalition, c'est en 2011. J'ai, j'ai, j'ai été, j'ai été demandé par la société, le, le représentant de la société civile ici à Toronto d'être représentant des peuples indigènes et et donc c'était un moment c'était un moment pour moi d'animer de, de, cette d'accueillir plutôt cette rassemblement là et le le, le, le staff de CARE sont venus, était venu dans le la était venu pour cette cette réunion là et ils ont fait la campagne avec nous et ils ont, ils nous ont montré un plan sur les cinq ans à venir avec deux membres de la direction générale de Carlos, de Carlos. Et je pense, je, je, je, je, je sais plus de, je me rappelle plus de l'autre, mais il y avait aussi un autre invité d'une autre groupe, d'un autre groupe. Après, nous, après, je me disais que je, je me demandais comment fonctionne le, le, la, le, la structure de PPD de Carlos. Et ils sont venus. Je me disais que pendant cette réunion, Carlos a présenté le plan sur les cinq ans et ils ont fait la campagne pour l'année. Mais, mais il n'y avait pas peut-être une satisfaction de la part de l'autre sorte des peuples indigènes. Alors, dans ce, à cet effet-là, nous avons donc entamé une conversation et, et pendant cette conversation, on a, on a compris ait le, le, le cercle des peuples autochtones de Kairos Donc, on, on voulait pas juste être présent ou encore, euh, tamponné sur le plan de, de, d'un autre euh, groupe, sur le plan de travail de notre groupe, sur la 5 en venir. C'est parce que les autres cercles de peuples indigène voulaient. Et ce qu'ils ont dit, nous ne voulons pas seulement les, les campagne, mais nous voulons une relation. C'est ce qu'on a dit. On veut pas juste des signatures pour la campagne. Mais moi, je pense que ça a été clairement articulé que Carlos voulait une relation. non, les peuples indigènes dans d'autres cercles voulaient une relation avec Carlos. Et après avoir discuté pendant même les discussions, j'ai compris que est-ce que euh, on se demandait est-ce que Carlos veut parler, veut travailler avec les peuples indigènes ou encore travailler pour nous. Et ça c'est ce que ça c'était ce que le groupe était entre deux. Ça c'était les attentes ou encore ce que exprimait le groupe. Je pense que ce n'était pas le moment de Carlos parce que le staff a écouté ce message là et ils ont reconnu qu'il y avait besoin d'un changement et, et. donc, il y avait une petite communauté qui a été établie pour essayer de mettre des stratégies en place pour travailler main dans la main et pour qu'on puisse développer euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle relation et un nouveau partenariat avec les peuples indigènes. De ce fait... De, de ce fait, il y avait une réaction de la part des membres de la direction générale de Cairo. C'est aussi le représentant Bianchi qui était là. En ce moment-là, il était membre de staff. Et Jennifer Moore était aussi là, participer à cette réunion. Et nous avons en nous, affaire de réunions pendant plusieurs mois pour essayer de clarifier ce qu'on voulait sur la relation sur... Euh, le partenariat, le développement et, et l'un des nos résultats était là avec Kairos, c'était pour définir nos approches et notre cercle. Et ce que je me ici, la conversation, donc la, la relation qui existe entre les membres de Kairos, euh, au, début, au début de Kairos, il n'y avait pas une, une conscience générale il n'y avait pas aussi d'un il n'y avait pas aussi du racisme systémique mais je pense que cette initiative cette relation que nous avons pu bâtir ou tisser au fil des années nous sommes devenus très conscients de ça et on a travaillé ensemble pour euh, effectivement de changer les choses de manière plus positive donc je me dire il y a beaucoup de, de changements significatifs qui ont eu lieu depuis cette conversation-là, euh, depuis ce partenariat-là ou cette coalition, ou cette relation nouvelle. Et Carlos lui-même, il a été vivement engagé, et vivement engagé dans les coalitions, dans les relations, dans l'éducation, travaillé avec les membres de la société civile dans plusieurs et différents locaux localisation au Canada, donc c'est très, on, peut, on ne peut même, on ne peut pas dire assez comment, comment ce qu'on a pu accomplir ensemble avec Kairos, à la fois avec les groupes indigènes, leur, le travail et le besoin même de la réconciliation. Et je pense qu'il y a une autre, il y a une autre, une autre paix qui était là, le développement Que la direction même de Carlos a fait, le développement, c'est le développement, c'était de, de, de, de, de faire une alliance. Et, et le sens même de cette alliance-là est très, très, très, très important, très, très renforcé il y a dix ans de cela. Et je pense qu'une autre différence que j'ai vue, le Kairos a été engagé en tant que partenaire et particulièrement dans, dans le développement, des, des, dans le leadership et le développement de l'exercice de Blanca. Et aussi, c'était aussi un moment de Kairos pour, pour l'invitation des personnes, des peuples autochtones, pour pour changer le paradigme des relations entre le gouvernement du Canada, le Canada lui-même et les peuples autochtones, et aussi il nous a permis d'avancer dans cette réconciliation. Et certainement, le travail de réconciliation est, reste encore, encore besoin d'être là et Caros et le, le développement de, de l'exercice Blanquette avec Carlos et au cœur même de l'histoire de Kairos. Le, le, le C'est un testament pour un désir ardent pour le changement du futur et aussi les nouvelles réalités que nous faisons face aujourd'hui. Merci à vous tous. Je peux. Il y, y a encore beaucoup à partager, mais je pense que merci beaucoup, Priscilla, et merci beaucoup, merci beaucoup, et d'avoir partagé ceci. Et comme on a dit, c'est pour regarder d'où on vient. Maintenant, je m'arrête donc euh, présenter notre nouveau par conférencier. Il est chercheur enseignant et de foi activiste qui concerne, il est dans le mouvement de la justice sociale et il est aussi dans les églises pour les enseignements de la vie sociale. Il est professeur associé dans la faculté de la théologie dans l'université ici et l'école de Toronto. Pour la théologie. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue, Oxfam. Euh, bonjour à tout le monde, je vous, je, je, je, je donne, je vous félicite pour cette 20e, 20e année, 20e anniversaire de célébration. Alors, et je voudrais particulièrement remercier l'ouverture de cette session et la connexion et la solidarité des femmes entre les, les, les groupes du Canada et la connexion, la relation avec uh, Kairos et d'autres groupes un peu plus autochtones. Donc, euh, je vais partager juste euh, l'engagement le, de Carlos avec les peuples autochtones et depuis là, ça, ça a été et à chaque fois, quand j'ai une opportunité comme ça, je stimule cela, je prends cela avec, il y a beaucoup de mémoire à partager et pour, euh... alors, J'ai beaucoup, j'ai beaucoup à dire. Malheureusement, le temps n'est pas, le temps qui met imparti partie n'est pas assez. dans plusieurs... ici je vais parler de la création de coalition entre les dans les années 70 et 80 et et Alors, entre dans les années 70 et 80. Alors, je vais, on a fait une une action dix jours de justice mondiale. C'était à l'église. J'étais à l'église où on a mené une action sur le développement international. Et c'était une coalition. Donc, les coalitions étaient capables. On a été un succès avec euh, plusieurs initiatives, des groupes et avec les, les, les circonscriptions et on a travaillé dans la circonscription dans les problèmes qui sont dans les circonscriptions de dans plusieurs localités et les organisations formelles. Comment nous avons, euh, euh, nous sommes rassemblés pour, pour appuyer cette euh, initiative et tous les succès, tous les réussites que, que, que nous avons eues dans l'esprit de la résilience et de témoignages avec l'action écologique. Nous n'avons pas assez de temps pour travailler de tous ces, ces, ces réussites. Et comme quelqu'un disait, ne parle pas trop de réussite. Et on ne peut pas avancer sans parler de ces réussites. là plus tard, excusez-moi. la conséquence de la globalisation. Et, et dans les années 70, nous avons travaillé avec ces organisations -là. Au Canada, dans plusieurs locali plutôt localités, on a, on a travaillé sur, sur la, la mondialisation et aussi en Amérique latine. Et aussi, on a travaillé sur les questions basées sur le genre, la violence basée sur le genre. On a travaillé avec plusieurs églises dans les années. Dans, dans, dans, dans la période des années. On a. Dans Chaos, quand il est né, c'était un moment pour. Dans son jugement, il a dit. Dans son point de vue, il disait. Est-ce que, est que tout le monde peut garder un peu inactiver son micro? Pendant qu'il y a un conférencier qui est en train de parler, essayez inactiver votre micro. Donc, donc il y a l'initiative de Jubilé. On a eu une déclaration Donc, de cette, de cette déclaration-là. Dans la célébration de Jubilé pour marquer les, pour rentrer dans les années 2000. In the midst of all of this in the last 20 years and certainly today on the way around the world, there's an extraordinary religious resurgence. It's not that any tradition has the answers to the questions of the earlier periods or the questions today, but, but the kinds of questions are, have been asked before, the kinds of issues have been wrestled with before, the kinds of resolutions of some of those issues can inspire us today. So, There is a biblical symbol that captures this sensibility. It was important to us in the, in the Jubilee Initiative, a symbol of, of apocalypse. And let me cite one source for rethinking this notion of apocalypse. Uh, I'm citing John Mohawk, a Seneca born into the Turtle Clan on the Cattaraugus Indian Reservation in what's now Western New York State. He was a primary author of a, of, of a Basic Call to Consciousness, the classic collective work of the Haudenosaunee Grand Council from the mid-1970s on the meaning of traditionalism as a guide to political activism. In his view, Apocalypse was not really a myth of the far distant end of the cosmos at the end of time, which some astronomers now talk about as the big crunch. Rather, he insisted, Referring to a particular hoping myth of civilizational death and rebirth. Quote, this story should not be thought of as a fantasy, but as a collective memory. The archaeological and geological records show that past civilizations did exist in the desert southwest of the present-day U.S., they did decline and disappear, and the people did reappear. The story is true. So in conclusion, let me say, let us all say that we learn from indigenous peoples, especially to see more clearly that the story of resurrection, rebirth, renewal is unfolding again again in our time, and this time on planetary, perhaps even cosmic scales. Let us pray too that Kairos and related communities and movements drawing on their rich legacies continue to grow in their capacities to nurture insight solidarity hope and faith which sustains us all against such great odds amen and thank you very much thank you so much for sharing your reflections with us today um, we are now about to move to the response The interpreter has to take a, a short break and um, uh, resume as, as soon as possible, but um, I just wanted to make everyone aware of that, that the French interpreter will be taking a, a break. So we'll now move to, to hearing from our responders as they share their thoughts from what they've heard of our panelists and, and lift up any of the um, important things they want to highlight from this. The, the first responder we will hear from is Georgine um, Kenjne Dejutane, and I apologize if I pronounced your name incorrectly. Uh, she is an economist. She received a Master of Philosophy in Economic Science. She is trained on project management, monitoring and evaluation, conflict resolution, gender and human rights, lobby and advocacy. And she is now working as program coordinator with the African Gender and Extractive Alliance, WOMEN, based in Johannesburg, uh, South Africa. So welcome, uh, Georgine. Thank you very much, Emily. It's a pleasure and a satisfaction being with you as we are all celebrating uh, Kairos 20 years of great work. I also want to take this opportunity to congratulate the staff of uh, Kairos. And we'll also think about uh, John Dillon and also John Mihev. And also thinking of um, Jim Davis, with whom we worked uh, for a very long time. So, I have listened with great uh, interest and that was really very inspiring. Um the message and a passionate euh je comprends que le message est okay. une euh, expérience passionnante de ça de, de, de son conversation. Ils font travailler au fil des ans et aussi euh, euh le partage des expériences pour obtenir dans un travail qu'il a accompli avec Carlos. Alors, ce qui a attiré mal mon attention, c'est du fait que du fait qu'il a commencé à dégager les points que Carlos, c'était, c'est un moment très important. Carlos a fait la base d'une fondation solide. Donc, la fondation doivent être là pour résoudre les questions sur la justice. Et ça, c'était euh, euh, la question de la justice qui s'entre le passé. Ce qui est très important, si cette fondation, et si euh, si, euh, si cette fondation, quand dit que le vent puisse souffler, et Carlos était là et est entré de contempler d'autres années à venir cela signifie que la formation était tellement solide alors je suis j'ai été également très touché avec la vision très claire et la vision du changement que et aussi le monde qui veut avoir et ce qui a été très, très important c'est comment comment Car Caros a été ce que Caros voulait donc avoir et sont, ils ont exploré ce que nous allons appeler ici, ce que Yvonne d'ailleurs a dit et dont j'ai eu l'opportunité de travailler avec elle, de le partager ils ont donc regardé les femmes dont et nous savons que les femmes dans les travaux, leur travail, leur problème n'a pas été n'a pas été emmené sur la table. Et nous avons aussi vu la question sur la violation, sur les droits de, des femmes et sur, à l'œil public même, et le nombre de questions qu'on a eues dans, dans les pays. Mais Garros est allé plus loin pour examiner, rechercher ce que nous sommes réellement en train de parler de l'injustice et également euh, cette profonde écologique et aussi la destruction ou la dégradation de notre planète que nous sommes en train de subir aujourd'hui, parce que ils ont été, ils ont, ils ont dénoncé, ils ont levé leur voix, leurs voix sont entendues. Et aussi, on parlait ici de l'alliance. Si Caros donc n'était pas entré, n'a pas été une voix pour les communautés marginalisées, mais il parlait directement avec la communauté et aussi présentait leurs attentes sur la table. Et de ma petite expérience, je viens, je, je je viens d'une, euh, je, je, quand je regarde sur l'expérience des 20 dernières années, avec une très bonne intention, notre, nos partenaires dans le Nord est en train de parler de nos questions, mais nous n'étions pas là. Nous étions, on ne nous a pas donné cette opportunité de dire ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de subir, comment nous sommes affectés par les injustices que nous subissons au jour le jour. Et comment est-ce que nous sommes touchés, nous sommes sentis que euh, notre vision de changer le monde. Mais Kairos était l'une des organisations d'encore sur, sur, sur le terrain pour appuyer les autres communautés à présenter leurs attentes, leurs sujets sur la table. Et ça, ça a été clairement une... Un sommaire que nos euh, trois derniers conférenciers ont mis sur la table. Alors, ils étaient. Et ça, c'était très important parce que le plus de nos décisions pour faire des leaders, quelquefois, lorsqu'on s'y parle, et quand, quand ils sont dans leur réunion très professionnelle, ils n'ont pas la compréhension de ce qui se passe sur les terrains. Mais lorsque nous avons les représentants des acteurs de la société civile, on a aussi parfois, ils mettent là quelques représentants des communautés, mais ils ne sont pas vraiment des représentants. Et ça, c'est un problème que vous avez soulevé pendant, euh, pendant vos. vos interventions. Et on a, vous avez même aussi dégagé quelques question qui nous euh, inquiète et même sur euh, cette foi il y a d'autres parmi nous qui sont chrétiens il y a d'autres qui, qui ont leur propre euh, spiritualité là la, la question donc la question donc de de, de, de, de, de, de la prise de conscience est entrée dans leur dans leur spiritualité et ceci ce, ce pour aussi reconnaître ce que nous faisons du mal nous sommes en train de, de, de faire face au racisme l'exploitation à travers le monde mais je suis en train de voir on travaille avec Carlos qui est dans le nord qui n'est pas en train d'opérer comme d'autres organisations qui pensent autrement mais ils sont en train de penser justement comme nous ils travaillent main dans la main pour vraiment apporter le changement dont nous avons besoin alors euh, nous avons aussi. Il euh, y a, a l'une des choses que Prisca a aussi parlé ici. Elle a parlé de travail de réconciliation. Et ce travail de réconciliation n'est pas seulement sur ou encore entre Kairos c'est également à l'extérieur de Kairos. Moi, j'ai travaillé dans une communauté où j'ai eu l'opportunité d'appuyer Kairos. Je, je devrais, de ce fait, travailler avec des, des, des jeunes étudiants, ceux qui sont universitaires. D'ailleurs, j'ai travaillé avec eux pour aller dans les communautés afin que nous puissions avoir sur la main les outils de réconciliation. Comment nous pouvons nous débarrasser de la violence et des okay. conflits? Et parce que la solution des problèmes n'est seulement pas N -n pas. On se battant on n'a pas besoin de se battre pour pour cela. Mais par contre, les problèmes nous donnent les opportunités de se réconcilier, et ceci a été euh, un outil que Carlos nous a donné pour yeah. dans les communautés en Afrique. Ils ont ce qu'ils ont I eu à travers le travail de Kairos. C'est uh, ce I, que j'ai eu de cette uh, présentation et je continuerai également à spécifier que je remercie le nouveau, le nouveau personnel de Kairos pour continuer dans la même direction et travailler dans la main main dans la main. main, dans la main je sais qu'il y aura la COP 23 ou 24 et je pense que les choses se passent dans leur façon. Mais nous, nous avons aussi notre pouvoir à faire entendre. Nous ne sommes pas marginalisés et nous sommes les seuls à pouvoir porter le changement. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité donc de parler. Merci, merci merci de ce que tu nous as partagé, Kenny et Georgine. J'aimerais également donner l'opportunité à la prochaine. Intervenant, il est, euh, il a un bachelor en, en, en sciences politiques et un master en sciences politiques de l'université de Georgie. Donc, il a mené des actions dans le développement de projets au Canada. Il a travaillé pendant une décennie dans le droit, dans les droits de l'homme, et il a été également impliqué dans plusieurs coalitions. Donc, on va inviter Joe pour parler maintenant. Joe, nous ne pouvons pas t'entendre. Moi, je pense qu'il y a un problème avec. Je pense que votre micro était inactif. Pouvez-vous maintenant activer votre micro? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Alors. Euh, merci tout le monde, je vous rejoins depuis Ottawa. et c'est un plaisir pour moi d'être euh, sur cette plateforme et donc je vais juste dégager cinq points très importants que nous avons déjà débattus et après que j'ai entendu les intervenants euh, et je pense que Yvonne Yvonne, le, le, le, le, le travail remarquant des, des, des défunts John. L'une des choses très importantes de Kairos, que moi-même, quand, quand Kairos a été créé, ils n'étaient pas seulement prêts de faire la coalition avec certains cercles, mais ils cherchaient quand -ce que était le moment particulier pour faire la, police, la coalition en question. Et, et on n'avait pas de coalition spécifiquement, euh, euh, euh, spécifique pour faire notre travail de plaidoyer sur le champ. Euh, comment est-ce que nous, nous pouvons être en solidarité avec d'autres coalitions, ce qu'on appelle par les. Euh, L'activisme, c'était une clé, et est ce qui établit même Carlos sur les 20 dernières années. Et ça, c'était très fasc fascinant. Mais ce qui est encore très fascinant ici, c'est ce qu'a dit Priscilla, cette histoire remarquable. Moi, j'étais l'un des, des, des, des, des membres qui est venu travailler à Ottawa dans les, dans les années, dans, au milieu des années 90. L'une des raisons que Kairos a été établie, c'est quand on avait fait un travail avec la coalition. On avait une dette de, de, de, de, de, de, de, de 25 000 dollars. Et, et si nous regardons Kairos maintenant, là, et le, les, le staff qui est là, et le travail qu'on a fait sur place, la, et les participants, et notre travail sur les groupes indigènes. On va voir une grande différence. Nous sommes en train de vivre au temps où. Alors, je pense qu'il y a une histoire très merveilleuse que président et Kairos Kairos a, a vraiment poussé le travail des autres organisations à un niveau de très sérieux et, et, et a, a, a, a, a, avec les exercices de Blanco, qui, qui, ça a été très développé, on a mené des actions remarquables, c'était un outil que nous avons développé après la période de notre commission, ça a été très différent. Alors ça, c'est juste une histoire qui peut être euh, partagée et aussi, et, et aussi on peut tirer plein de leçons, plusieurs leçons de euh, nous, j j aussi, Ils ont aussi euh, mentionné la question de l'extravailisme. Quand notre organisation est l'une des histoires terrifiques ou encore magnifiques, je pouvais être dans la direction de Carlos quand on avait les débats, quelle est délégation on a besoin de... Quelle délégation il faut, faut, faut envoyer pour, pour, pour, pour travailler sur le problème de... de, de l'esclave. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient des, des projets on avait, on a vu le Congo, on a parlé du Congo, on a aussi avait aussi notre église, une... et cette conversation et débat était là sur la table. Où est-ce que nous irons mener nos actions Et j'ai mis j'ai mis sur la table une suggestion très fidèle avant que nous puissions envoyer la délégation. dans la menée des campagnes. Tout ce développement il était, était vraiment important pour générer. Pour l'analyse la, la, sur le genre, on a fait l'analyse sur le genre et comment ces problèmes, ces violences là, étaient en train d'impacter les autres et Euh, je vais faire euh, un commentaire final. Lise a parlé de... Il a parlé... Vous savez, il, il y a un chapitre que, que notre frère a, a, a parlé d'ici, une jubilée ecuménique parce qu'on a travaillé sur l'annulation de dettes qui étaient là. Alors, il y a eu 30 personnes qui étaient rassemblées autour de la table et même le staff, le personnel, les deux gens et avec les gens du Québec, on a mis en place un nouveau cadre de possibilités pour que. Et on a parlé, vous pouvez aller voir ce que Jennifer a dit, mais pour le thème d'aujourd'hui, nous venons d'où en fait, avec Carlos, nous venons d'où. Je pense que la, la, la réponse est là, Nous venons de la tradition des gens et la tradition des communautés de les confessionnelles qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la peur de changer les choses. Ça, c'est pas seulement pour euh, se rappeler les détails de différentes histoires, c'est juste la question de dire que ça, c'est une bonne façon de vivre nos vies dans la foi. C'est vrai qu'après cette pandémie, les, les, les, les choses vont être différentes. Il y aura la résolution dans les écoles, les églises seront aussi différentes. Kairos est maintenant sur ce que, comme le, le, le maire de Calgary a dit, nous avons la chance de modéliser quelque chose, eu la, ch la, la chance de modéliser quelque chose les 20 dernières années. Mais comment est-ce que nous allons impacter sur les années à venir? Il y a des gens sur Caros qui ont parlé de, de, de, des mouvements économiques, le besoin. Le besoin et c'est un moment de, de, de, de, de faire les actions vers, vers une nouveauté de foi. Une nouveauté de foi et une autre façon de travailler pour euh, l'avenir et une nouvelle façon de, de travailler pour la de d'enlever de, de ces, ces idées de populisme qui sont en train de nous embrouiller. Il y a, il y a aussi une histoire que je vais partager, il y a, il y a deux mois de cela. Il y a deux mois de cela, on a eu euh, une participation de 2000 personnes avec euh, la réconciliation de la vérité dans les églises. Comment est-ce qu'on peut mener notre agenda à un autre niveau? Il y a l'une de nos commissionnaires qui a demandé que nous puissions garder notre foi en vie. Il a dit, le point de ceci, c'est pour réaliser que nous sommes en train de travailler pour le changement. Alors, je veux donc... Euh, euh, Souhaité, euh, je vais remercier euh, tout le monde euh, qui sont venus à cet appel, à cette réunion. C'est une chance pour moi. Je vous dis merci. Merci pour ces mots de conclusion que vous venez de faire. Là, ça, ça, je, je sais très bien que vous tous, vous voulez continuer à, à partager vos histoires. Moi également, j'ai envie de partager encore. Ça a été tellement. De f... Ça a été une inspiration de vous écouter, vous tous. Moi, je suis. Je suis je me... C'est une discussion très riche et je me, sens, euh, je me sens épanoui, je me sens renforcé. Et, et, et, et ce qui nous donne la force, c'est juste le cadre-là. Merci à vous tous. C'est un honneur d'être avec vous et de partager avec vous aujourd'hui. Alors, alors, j'aimerais donner la parole donc à Aïcha pour la prochaine la prochaine pour la prochaine euh, euh, intervention. Quelle célébration merveilleuse. J'aimerais, je inviter Adriana pour qu'elle revienne. Partager avec nous ce, qu ce que la dessiné qu avec nous. Alors merci à vous. Donc, je voudrais tout simplement, je, je vais partager mon écran. Peut-être que je voudrais demander... Alors, je vais commencer avec cette image de... C'est une image que j'ai fait on a travaillé ensemble pendant 20 ans. Donc, les histoires, la reconnexion, qui était une possibilité pour que Carlos puisse être établi comme organisation. Voilà, cette image, vous pouvez voir au milieu là. Vous pouvez voir les étapes sur chaque âge de, de de, de, cette, de cette organisation, c'est une reconnexion, une reconnexion euh, pour voir juste comment on est en train de célébrer et d'où on vient. Et de l'autre côté, et le travail que nous le, le travail, le, la force, la force qui est derrière ce travail-là et pour les peuples indigènes et aussi pour tout le monde à travers le monde, c'est juste comprendre la connexion, c'est juste reconnaître la reconnexion aussi. Euh, donc, il que ça, c'est un voyage qui continue à être, euh, qui sera toujours là. Et aussi l'invitation de de, de, avoir à reconnaître les défis et la reconnaissance de l'injustice. Voilà, qui parlait du changement quelque part là dans ce, cette graphique-là. Vous pouvez voir, donc, le changement, c'est ce, euh, ce qui est très important dans, cette, dans ces 20, de, 20 dernières années de travail de Carlos. Et, et comment on a travaillé dans nos relations, dans l'organisation, et comment on a restructuré plusieurs fois, et en étant capable de résoudre des choses qui ne, ne fonctionne pas mieux au sein de l'organisation. Et j'ai aussi listé ici le travail de Yvonne. Donc, c'est aussi une bonne façon de ne pas euh, oublier cette coalition entre le nord et le sud. Et, et en réalisant que Ce que au, au sein de cette communauté mondiale nous sommes connectés, nous sommes les liens comment les contrats ont été développés et même aussi dans les pays en voie de développement, Donc, il y a plein de choses qui ont, qui, qui ont marché. Et je suis très content d'être ici demain et de continuer d'être ici demain pour les conversations. Je serai ici demain. Merci beaucoup, Andréana, par cette œuvre artistique. Oh, quelle matinée, quelle matinée. Ça a été très très incroyable. Je pense que ce que nous sommes en train de voir et ce qu'on voit là, c'est ce que l'organisation, enfin, le, le fruit de Kairos à travers un et comment ça a été établi et pour, comment c'est -ce important pour nous et tous les gens qui ont été, euh, qui font partie de Kairos et nous sommes ici juste pour vous dire. Merci. Alors, je me remercie tous les conférenciers qui ont participé aujourd'hui, qui ont parlé. Merci de ce que vous avez fait. Merci de, de ce que vous avez partagé pour notre célébration et rassemblement qui n'est autre que les 20, 20 ans d'anniversaire de Kairos. Alors, et. Alors, maintenant, nous allons parler de ce qui se passe maintenant, parce que les réalités sont tellement différentes. On va bien que qu'on a une pandémie qui est en cours. Non, on va maintenant parler de ce que nous traversons maintenant, en ce moment, parce qu'on aura à parler demain. Et on, le, le, le troisième jour, on va parler de comment est-ce que nous allons continuer notre travail, comment on, on va être toujours actif sur le terrain et qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est innovatif et ce qui est différent de la façon dont nous redressons le monde. Donc merci à vous tous qui nous avez joint ce soir. Je vous, je, je, je crois que Carlos, c'est une relation amicale et économique avec vous. Et moi je sais que c'est un mécanisme très puissant par le changement qui est qui est, qui, est, qui, qui est là, et le CAROS est engagé, et je pense que vous serez aussi engagé dans le travail, pour le travail de l'injustice la l'action de la justice, et, et communique, et l'une façon, il faut que nous puissions participer pour que nous puissions, alors il y a plusieurs euh, euh, façons de communiquer avec nous, s'il vous plaît. Si vous voulez être impliqué avec nous faites partie de notre travail alors nous avons encore deux ateliers cet après-midi le premier c'est à le premier c'est à 13h pour euh, la dignité égale et le, la justice égale et à 15h également nous aurons un autre et je suis très content que vous soyez ici avec nous pour cette célébration. Nous avons passer un merveilleux, merveilleux, merveilleux après-midi. Merci à vous tous.